Bon, vite fait, je m'appelle Marie, j'habite dans le sud de la France. Effectivement, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, eh bien, je, me, je, je, je me suis penchée sur les compléments alimentaires pour essayer d'améliorer un petit peu ma vie. Et tout ça, c'est arrivé suite à, à un cancer de la peau, un carcinome que j'ai eu. Et, et du coup, je me suis dit, il va falloir que je fasse très attention à ce que je mets sur ma peau, à, à ce que j'ingurgite. Et puis, voilà, là, là j'ai dans les problèmes de préménopause arrivant. arrivant. Ben, je me suis un petit peu focalisée sur la perte de poids et, et pour essayer de, de, de permettre à un maximum de personnes, des femmes, des hommes, à, à, à perdre du poids, à se sentir bien, à avoir un meilleur style de vie, mais le plus naturellement possible. Parce que voilà, le naturel, c'est un peu mon bébé aujourd'hui. Donc, on va parler... Euh, de la perte de poids et encore merci Gwen de, de, de, de m'avoir invité parce que c'est vraiment un plaisir. Et je vais vous parler de quelque chose de, de, de nouveau, enfin nouveau pour moi, mais qui a déjà qu'on a testé, qu'on a essayé et qui est juste absolument fabuleux. Donc un, ce sont des compléments qui sont dans un complément qui est à la base euh, qui va remplacer un petit peu la diète cétogène. Alors, qu'est-ce que la diète cétogène et comment ça fonctionne Il faut savoir que le corps tire son énergie des glucides que l'on consomme dans la journée et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos corps. Le principe de l'alimentation cétogène, eh bien, comment ça va se passer Les glucides sont extrêmement limités. Donc, le corps, vu qu'on va le priver de glucides, va commencer à puiser dans ces réserves de glucides, mais qui sont trop posées au niveau des muscles et des foies. du foie, puisqu'on n'en rajoute pas, on n'en mange pas. Les réserves de glycogène vont commencer à s'épuiser et le corps va naturellement utiliser les lipides et les matières grasses pour produire de l'énergie. C'est là où ça va commencer à grignoter les graisses. Lorsque le corps utilise les lipides, en l'absence de glucides, vu qu'on n'en mange plus, il va commencer à produire des déchets qu'on appelle le corps cétonique et qui s'accumulent dans le sang. Et c'est à ce moment-là que notre corps est en état de cétose, d'où le fameux régime keto ou céto, comme on dit. Et cet état de cétose, eh bien, il entraîne une diminution de l'appétit et une perte de poids. Seulement que quand on le fait simplement au niveau de l'alimentation, qu'on coupe tous les glucides, qu'on mange plus de sucre, qu'on ne mange plus rien, cet état arrive entre les deux jusqu'à jusqu quatre ou cinq semaines. Le corps a besoin de ce temps-là pour rentrer en état de cétose et commencer à, à perdre du poids. De plus, il y a des effets secondaires quant euh, au, au régime keto, c'est ce qu'on appelle donc, que vous devez connaître, la grippe cétogène. Ça va nous donner des nausées, de la fatigue, un état grippal, des frissons, on est mal, on a envie de manger du sucre, on manque de conversation. Eh bien, aujourd'hui, grâce à des super médecins avec qui on travaille, qui sont des médecins internationaux de renommée internationale, euh, donc en l'occurrence, pour le béqueto, c'est le docteur Cavalleri, Roberto Cavalleri. Eh bien, il nous apporte une solution sur un plateau d'argent et je vous assure que c'est une bombe. Donc, une solution sans effet secondaire désagréable, le béqueto va euh, provoquer une combustion des graisses naturelle et rapide. Alors ça, c'est cliniquement prouvé, il va induire la cétose dans notre corps en 15 minutes seulement. Que vous soyez au régime keto. Ou non, c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire. Régime ou non, en 15 minutes, on a notre corps qui est en mode cétose et on n'a plus faim en fait. Voilà, c'est un produit innovant à la pointe de la technologie qui est basé sur de nombreuses années de recherche scientifique et de nombreux essais en laboratoire. Alors ce fameux keto, un petit stick le matin dans 250 ml d'eau et c'est tout il va inciter le corps à brûler les graisses stockées comme source d'énergie. Tout de suite, il attaque les graisses plutôt que d'aller chercher les glucides. Il va supprimer l'appétit et les fringales. Mais vous allez voir que c'est dès le premier jour. Il va accélérer la perte de poids. Il va réduire les risques de développer un diabète et un prédiabète. Il améliore l'endurance, les performances sportives. Il réduit la fréquence des migraines. Il va normaliser la tension artérielle, il donne des résultats ultra rapides et c'est sans sucre, sans OGM, c'est respectueux des végétaliens, c'est pro un produit complètement naturel. Donc ce keto, il est juste absolument génial et il permet de perdre du poids rapidement et puis euh, naturellement, ça c'est super important. Bon, il n'est pas tout seul. Je vais vous parler maintenant… Notre complément, euh, que lui aussi je trouve absolument fabuleux, et c'est Accélère Donc ça, c'est une, on va dire, la gélule blanche. On va l'appeler la gélule blanche. Accélère 8, c'est un complément à action rapide aussi, qui va préparer l'esprit et le corps pour une nuit de sommeil profond et favoriser la perte de poids. Parce que vous savez que c'est la nuit qu'on maigrit en fait. Il contient des extraits de germes médicinaux, de la mélatonine naturelle, des oligo des vitamines, des acides animés. Il va favoriser la relaxation mentale et physique et il a de puissants ex extraits de plantes et autres substances naturelles qui vont agir harmonieusement pour abaisser naturellement le niveau de cortisol qui provoque le stress et augmenter la sérotonine qui provoque la sérénité ce qui va aider le corps à se sentir plus détendu et qui peut aider à réduire le poids tenace qui est causé par le stress. Parce que quand on est stressé, on a tendance à grossir. Quand nous manquons de sommeil, l'hormone gréline est produite et c'est un stimulateur d'appétit. On en produit plus et on produit moins de leptine hormonale qui est un modérateur d'appétit. Donc, des temps de sommeil courts, peuvent conduire effectivement à l'obésité, on le sait, d'où l'importance d'un bon sommeil, de dormir suffisamment et bien reposer. Pour ces compléments avec des gélules végétales naturelles, il n'y a absolument aucune contre-indication, puisque les femmes enceintes peuvent le prendre et les mamans allaitantes aussi. Et tenez-vous bien, il suffit d'une gélule le soir au coucher. On va passer au complément suivant. Donc, c'est toujours accélère Accelerate, mais là, on est sur Restore. Toujours pour maigrir en dormant. Alors, le Restore, c'est la gélule violette. Alors, elle est violette, la gélule, il n'y a pas de colorant. Hein. C'est parce qu'il y a de la carotte violette à l'intérieur. Donc, le Restore, il est conçu pour détoxifier le corps, normaliser la digestion et améliorer l'ensemble du tractus gastro-intestinal. Sans intestin, et bien équilibré on ne peut pas maigrir aussi donc il va renforcer les fonctions de protection du corps il va normaliser le poids c'est un mélange de prébiotiques probiotiques enzymatiques qui va avoir l'effet détoxifiant mais très doux et qui va agir en synergie pour améliorer les fonctions digestives c'est vraiment moi j'appelle ça le nettoyant du corps donc il va aider le corps à se nettoyer des toxines et il va favoriser un système immunitaire beaucoup plus sain. Donc, cette gélule, elle va aider à constituer un niveau bénéfique de bonnes bactéries dans le microbiome intestinal, et ça, c'est crucial pour avoir une bonne santé et pour avoir un système digestif sain. Donc, ça, c'est la gélule qui est violette. La troisième alors la gélule violette, c'est aussi une au coucher le soir avec la gélule blanche. Donc c'est tout, deux gélules le soir uniquement. Et puis, pour faire le trio de gélules, le trio d'enfer, on va le voir, il y a ce que j'appelle la gélule verte, qui est aussi une gélule végétale et qui est verte tout simplement par les légumes, les fruits et les herbes qu'elle contient, plus que ce sont 25 composants végétaux, des champignons, des herbes, des légumes et des fruits. Alors, la gélule verte, elle va affecter tous les systèmes de l'organisme. Donc, musculosquelettique, cardiovasculaire, nerveux, immunitaire, respiratoire, reproducteur, cutané. Et elle convient aux enfants à partir de 6 ans. Elle va donner plus de force, elle va donner plus d'énergie, une immunité plus forte. C'est important par les temps qui courent, même pour les enfants. Euh, les vaisseaux, les articulations vont se retrouver plus sains. On va ressentir beaucoup moins l'inflammation, les douleurs de migraine, euh, le sucre, le cholestérol et la solidité des os. Cette gélule, elle va aussi aider à la perte de poids puisque c'est un brûle-graisse et elle va aider à un meilleur métabolisme. On a vu des disparitions de la maladie de la peau, des kiss et des fibroses suite à, à, à la prise de cette gélule, c'est assez incroyable et surtout, elle va remettre à la normale la tension artérielle. Alors, une récupération rapide après une maladie, une blessure ou une intervention chirurgicale, elle va baisser le stress. Donc, les personnes qui sont en dépression, qui ont de l'anxiété, c'est excellent. Et elle va éliminer les toxines plus rapidement. Elle va permettre euh, l'élimination des toxines plus rapide. Elle est très bonne pour la mémoire. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent d'Alzheimer ou, ou un petit peu de perte de mémoire ou même de Parkinson, eh n'hésitez ben, pas à les aider avec ce produit 100% naturel. La verte, c'est une gélule le matin. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, on vient de voir quatre produits. Les quatre sont des produits minceurs. Et si on parle des quatre produits, c'est un stick le matin, une gélule le matin et deux gélules au coucher. Donc, c'est plutôt confortable, je trouve. Euh, ah oui, d'accord. Okay. Après, j'aurais des questions. <rire> Et puis, on va terminer avec le thé bleu royal, alors qui n'est pas un thé, en fait. Hein. Je dirais que c'est un peu comme une tisane. Ça n'a pas vraiment trop de goût. Euh, il est bleu parce que, bien sûr, il a de la fleur de poids de papillon qui donne cette couleur bleue. Mais en fait, c'est un mélange exclusif d'herbes. Alors, cette boisson... Euh, en médecine ayurvédique, il est utilisé pour l'indigestion, la constipation, l'arthrite, les maladies de la peau, les problèmes hépatiques intestinaux. Les substances euh, qu'elle contient agissent comme antidépresseurs et peuvent également être utilisées pour le stress et l'anxiété. Vous voyez que tous ces produits sont vraiment basés pour être plus zen pour être plus tranquille, parce que c'est super important, on, on mène tous des vies un petit peu de fou, surtout ces trois dernières années. Donc, le, cette boisson va améliorer la circulation sanguine dans le cerveau, améliorer la mémoire et augmenter la capacité cognitive. Comme elle contient des flavonoïdes, elle aura une action antioxydante, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et qui vont aussi renforcer, renforcer le système immunitaire. Mais elle contient des catéchines pour favoriser la combustion des graisses au niveau du ventre et favoriser la perte globale de poids. Donc, en raison de ces flavonoïdes, le thé bleu va favoriser la croissance des cheveux Gwen, tu n'en as pas besoin, toi, avec cette belle chevelure. Et réduire le grisonnement des cheveux. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de tester. Donc, elle va augmenter aussi le flux sanguin vers les capillaires des yeux, ce qui va permettre d'améliorer la vision et de soulager la fatigue oculaire. Donc, euh, c'est un effet antimicrobien. microbien Elle a sauté à beaucoup de vertus. Et ce qu'il y a de génial, c'est que, on va le préparer, on va le laisser infuser toute une nuit. On va préparer deux sachets qui sont des sachets naturels. Il est complètement écologique hein, ce thé. On va préparer deux sachets, on les laisse infuser la nuit, on le mélange avec trois litres d'eau et vous avez votre boisson qui est prête pour quatre jours. Donc, ça, c'est vraiment absolument génial. Alors, Gwen, voilà, c'était ma question. C'est euh, qu'est-ce que. Parce que là, tu nous en présentes plusieurs, et des on choisit quoi? C est, c est... Alors, ça dépend. Ça dépend. Le trio, les trois gélules, c'est un trio absolument génial. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez prendre ces trois gélules euh, uniquement. Vous pouvez la, les prendre aussi avec le thé et bien sûr avec le kétur, mais c'est un plus. Mais déjà, ces trois gélules, vous allez prendre une le matin, deux le soir. C'est un trio qui va nourrir votre esprit et votre corps. C'est un trio qui va détoxifier les vaisseaux sanguins, le foie, les reins. Votre peau va se trouver beaucoup plus lumineuse, plus jolie. Il va procurer de l'énergie, de la concentration. Il va améliorer vos performances quotidiennes, vous permettre de les améliorer. Il contient un mélange qui ne crée pas d'accoutumance. Pour aider à bien dormir vous allez bien dormir mais vous, vous n'allez pas être en, du genre je, il me faut ma capsule pour dormir il n'y a aucune accoutumance il apporte un regain d'énergie naturelle de la clarté mentale de la concentration et il permet d'éliminer facilement et naturellement les kilos en trop pendant le sommeil donc oui Gwen s'il si y a quelques kilos à perdre et qu'on n'est pas addict au sucre, qu'on mange équilibré, n'hésitez pas, partez sur ces trois gélules uniquement. Maintenant, pour les personnes qui aiment bien manger des gâteaux, des bonbons, un petit peu gras, qui ne peuvent plus se passer de McDo, de pâtes, de riz, eh bien, à ce moment-là, je vous conseillerais de prendre un sachet de keto tous les matins parce que vous n'en aurez plus envie vous n'aurez absolument plus envie de manger des glucides. Je peux vous le dire, ça fait dix jours que je le teste. Euh, alors moi, je ne fais pas très gâteau, mais je vous assure que pour moi, un, ça coupe l'appétit et je pourrais rester une journée sans manger. D'ailleurs, je le fais, je n'ai pas mangé. Je vous assure, c'est juste un truc incroyable. Mais je crois qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner de ce que je dis. Euh, J'espère qu'elles vont, elles vont venir. Ah oui, donc on a des on a des témoignages de personnes qui ont perdu des tours de centimètres au niveau du ouais. corps. Euh, ça c'est incroyable très en, peu temps, en fait, très peu oui, de temps. Très peu de temps. Sans privation. Enfin, ça paraît. En fait, c'est bizarre parce que quand on nous propose des produits comme ça, on se dit mais c'est une arnaque. C'est oui une... ou l'arnaque. <rire> Alors, écoute, quand on voit la, le, le rapport qualité-prix. Ben, je, je pense que franchement, il faut l'essayer parce que, parce que je suis tellement persuadée que, que les gens… Enfin, vous n'aurez plus faim, je vous assure. Ce hein, n'est même pas qu'on n'a plus faim, c'est qu'on n'a plus envie de manger de sucre. Quoi. Il y a des personnes qui sont vraiment addictes au sucre, elles ne peuvent pas faire autrement, c'est comme ça. Alors... Eh bien, moi, j'ai une amie hein, qui, qui, qui suit ce, ce protocole et elle, elle, il lui fallait… Elle a une agence immobilière, il lui fallait ses gâteaux tous les après-midi ou son chocolat, c'était complètement dingue. Elle m'a dit « Marie, je n'y pense même plus. Je vous assure, on n'a plus envie de manger tout ce qui est glucide. » On, est, on est nourri autrement. Parce qu'on est déjà en état de cétose. En 15 minutes, on est en état de cétose. Vraiment, quand vous allez prendre votre sachet, vous allez voir, ça commence la première journée. Vraiment. Ce sont tous des compléments à action rapide. Alors… Alors, ceux qui, parce que vous avez le lien là, pour commander sur le site officiel, moi, je suis spécialisée dans la détox et la minceur. Donc, j'ai trouvé toujours les meilleurs produits. J'ai travaillé avec des infrarougeons, j'ai travaillé avec les trioblipolis Donc, je prends les gens en une semaine et puis on fait pas mal de choses intéressantes. On travaille sur l'émotionnel, sur plein de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est plus en ligne et euh, il fallait que je trouve des produits excellents. Euh, donc, si vous commandez sur le site... Ça me ferait plaisir de pouvoir vous suivre. Évidemment, le suivi, il est, il est gratuit. C'est sur le canal WhatsApp. Ça ne va pas dire que je vais vous appeler ou vous allez vous m'appeler. Ça veut dire que vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez écrit ou audio et que je vais vous répondre, je vais vous suivre parce que c'est facile pour moi. Donc, euh, j'aime bien savoir euh, quel est l'objectif des gens, ce qu'ils veulent et pouvoir apporter quelque chose parce que des fois, on est un peu maladroit ou on n'ose pas ou on ne sait pas faire. Donc, pour moi, c'est facile de vous conseiller si vous en avez envie. Et puis, c'est un bon soutien aussi moral. Donc, euh, vous avez le, mon numéro euh, WhatsApp sous la vidéo et ça, euh, vous pouvez compter sur moi sur ça. Maintenant, on va regarder au niveau des témoignages. J'avais déjà entendu euh, euh, les deux personnes et je, je, voilà je suis contente qu'elles soient là. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, je vais vous faire entrer. Voilà. Donc, Nadia. recours. Oh, bonsoir Nadia, Amélia, merci à toutes les deux d'être là. Bonsoir les filles. Alors euh, par qui on commence Bonsoir. Alors peut-être Amélia Amélia, est-ce que tu as quelque chose à... à en fait, quelle est ton expérience par rapport aux produits minces Alors. Depuis quand là. Alors est-ce que tu m'entends bien Est-ce que ça bug un peu chez moi ah, alors peut-être tu peux euh, couper la connexion, euh, la, euh, mettre en mode avion ton téléphone, à moins que tu sois sur ton téléphone. Tu m'entends oui. oui, on t'entend, Amelia, oui. Ah, ah non, parce que ça bug chez moi. Bonsoir, bonsoir, Goëlle, Rie, Alors oui, moi, j'ai commencé euh, ce protocole, j'ai l'ai commencé le 12 février. Euh, j'ai pris mes mensurations. Et je me suis remesurée le 10 février, donc c'est-à-dire juste jour après, sachant que je suis une personne qui est addicte au sucre, <rire> aime, euh, qui est très, très, très gourmande, qui a l'habitude d'avoir euh, viennoiserie au travail le matin quand j'arrive. Et euh, du coup, j'ai pris euh, plusieurs compléments. Donc J'ai pris le kéton, j'ai pris le thé royal euh, et j'ai pris le Accélérate, euh, un des accélérate. Et euh, j'ai eu la grande surprise d'avoir perdu 11 cm euh, sur tout le corps en une semaine. J'ai perdu 2 se... euh, cm de tour de, de taille, 3 cm. Centimes... Oui, 11 cm. Donc voilà, 2 euh, cm de tour de taille. 3 cm de tour de hanche. Et là, je peux vous dire que je me suis reprise au moins 4-5 fois avec le mètre parce que je n'y croyais pas. J'ai perdu 6 cm de tour de cuisse en une semaine. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Après, c'est vrai que le sucre, ça, ça peut faire... Euh, si on l'arrête, c'est vrai que ça, ça peut faire fondre. Oui, mais on n'a que... plus du tout envie. Et... Dis-moi, tu ressens un manque, euh, Amélia, C'est important que, que la communauté de Gwen l'entende. Est-ce que tu re ressens des frustrations? Est-ce que tu ressens de la fatigue? Est-ce que Alors non, je ne ressens pas du tout de frustration. Je, alors, j'ai oublié de dire, euh, j'ai été aussi patchée en même temps parce que euh, j'avais besoin de ce regain d'énergie et le patch m'a aussi énormément aidé avec, euh, avec les autres compléments. Euh, J'ai pas senti de frustration. Et ce qui est assez dingue, c'est ce que tu disais Marie tout à l'heure, le keto, on ressent les effets très, très rapidement. Euh, moi, je les ai ressentis dans l'heure qui a suivi la prise pour, euh, bah, pour le keto, pour, pour cette envie de sucre. Parce que faut le dire ce qu'il est quand on est habitué à manger du sucre, euh, on en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, plus rien. Waouh, wow, merci beaucoup Amélia, vraiment génial, et puis bah, on est content pour toi, que ça, que ça continue. La prochaine mesure c'est demain, donc on verra. Tu me, tu me dis tout de suite demain, je veux être la première à savoir. Bah déjà le cran de ceinture a encore diminué, donc je pense que c'est bien parti. Ouais, génial, bah, en tout cas bravo, hein. top, top. Merci. Top. Et euh, alors Nadia, est-ce que tu peux nous partager euh, ce que tu as vécu euh, dernièrement alors oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bon, bonsoir tout le monde. Euh, alors, il faut savoir que moi, euh, de par mon grand âge par rapport à Amelia, euh, des régimes, j'en ai fait des et des Alors, certains ont bien marché, d'autres euh, moins bien. Euh, moi, j'ai aussi une addiction au sucre et particulièrement au chocolat, c'est-à-dire que je ne peux pas passer une journée sans chocolat. Et quand je dis sans chocolat, ce n'est pas juste un carré, hein, bien sûr. Hein. Et, et donc, je, bah, je me suis lancée dans ce programme comme un média quand j'ai reçu ma commande. Donc, ça devait être le 12, vers le 12 février. Euh, je l'ai attaqué de suite. Hein, J'avais tellement hâte de, de le commencer. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué euh, dès le départ, c'est, alors, pour avoir fait beaucoup de, de protocoles perte de poids avec de nombreux produits, euh, d'abord, ce qui m'a beaucoup c'est le goût en fait le keto c'est extrêmement bon euh, pour référence moi je dirais que en fait quand, déjà quand on l'ouvre il sent très bon et quand je l'ai goûté j'avais le goût de, du malabar de mon enfance donc il y a très très longtemps <rire> Voilà, et, et c'est plutôt agréable quand vous vous réveillez le matin et que vous commencez par, par prendre ça. Et ben, voilà, il y a un petit goût sucré sans avoir de sucre. Donc, moi, pour le sucre, c'était parfait. Et, et, et aussi, j'ai ressenti très, très vite les effets. Euh, je sentais au bout d'une demi-heure qu'il se passait quelque chose. Alors, je ne pouvais pas dire quoi, mais il se passait quelque chose. Et, et en fait, bah, la journée est passée sans même que je pense qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'allais manger ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, rien ne me donnait… Euh, C'est pas que j'avais pas faim, j'ai mangé normalement, mais je veux dire, rien ne m'attirait. Je pouvais aller euh, euh, à la boulangerie euh, chercher du pain pour mon mari ou aller en, en supermarché passer devant le rayon, gâteau, chocolat et tout. Ça ne m'attirait même pas. Chose qu'avant, euh, ce n'était pas possible. Hein. Et en plus, j'y suis allée le ventre vide puisque j'avais que mon petit déjeuner du matin et ça ne m'a absolument pas gênée. La journée, une pêche d'enfer. J'ai un travail assez physique et vraiment la, la pêche, mais à fond, à fond les ballons. Et, et le soir, donc je me suis couchée. Le lendemain, rebolote. Alors, je sentais bien qu'il se passait quelque chose. Je n'arrivais pas à dire quoi. Et en fait, c'est au deuxième jour que mon mari m'a dit. Alors mon mari avait plutôt tendance à me dire souvent, euh, oh là là, tu sais, faudrait perdre un peu de poids, c'est pas bon pour ta santé et tout. Et là, au bout de deux jours, il m'a dit, mais tu te rends pas compte, ta silhouette est en train de se transformer. Deux jours, hein mm -hmm. voilà, deux jours. Et donc j'avais une hâte. Vous pouvez pas imaginer la hâte que j'avais d'arriver à mon septième jour pour pouvoir prendre mes mesures, me peser, parce que je, je m'étais fait une règle d'or d'attendre bien les sept jours pour faire ça. Et en fait, bah, je suis arrivée à 7 jours. Alors, en poids, je n'avais pas énormément perdu puisque j'avais perdu 800 grammes. Mais alors, par contre, en, en mensuration… Oui, c'est… En <rire> ça de graisse <rire> jours, <rire> Mais en mensuration, c'est absolument ahurissant puisque j'ai perdu 13 cm sur tout le corps, dont 4 cm de tour de taille et de tour de, de hanche euh, 3 cm en poitrine je, de mémoire et 2 cm en cuisse. Je peux vous dire que le pantalon que je portais ces derniers temps, parce que je n'ai pas voulu racheter de vêtements euh, en taille supérieure, bien que je me sentais serrée dans mes vêtements, euh, alors mon pantalon tombait parce que mon ventre passait, au... je suis désolée, ce n'est pas très glamour, mais mon ventre passait par-dessus. Aujourd'hui, mon pantalon tombe parce qu'il est trop grand, en fait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller faire du shopping. Wow. Et là, je suis à 15 jours, donc, puisque j'ai fait ma pesée et mes mesures ce matin. À 15 jours, je suis à 1,4 kg en moins et à 17 cm au total de perte. Wow. Et oh c'est ouais, ouais, génial. Et tout ça avec une pêche, mais alors euh, incroyable. Et, et sincèrement, je jamais vu un programme aussi facile à suivre. Franchement, c'est d'une simplicité, comme l'a dit Marie, hein, un petit sachet le matin qui est très facile parce qu'il est très bon. Hein. Il y a eu des produits où vraiment le goût, il euh, fallait vraiment se forcer. Les petites gélules du soir. Euh, moi, je n'ai pas encore pris le thé royal parce que euh, je… Voilà, pour des raisons euh, qui me sont propres. Je n'ai pas encore pris le thé royal, mais il va être sur ma prochaine commande, ça c'est sûr. Mais voilà, en fait, la journée, on ne pense même pas qu'on est au régime. Parce qu'on ne l'est pas. Ah Non, c'est ce sont les effets d'un jeûne en général parce que le corps s'auto-nourrit. En fait, le corps est en permanence en train de se nourrir de ce qui a été stocké. Donc, on a une énergie de dingue, on a plus de clarté mentale, de concentration, de réaction, enfin, on est alerte. Et euh, c'est juste dingue de, de pouvoir avoir ça avec une gélule. Avant, à 11h30, j'avais le ventre qui commençait à me gargouiller, je commençais à avoir mal à la tête parce que bah, quand j'ai faim j'ai mal à la tête, euh, il m'est arrivé là depuis 15 jours d'être arrivé à 2h de l'après-midi et de me dire bah tiens mais j'ai pas mangé ouais, ça. je rentrais à la maison après le boulot la première chose qu'il me fallait c'était un petit goûter là je rentre il n'y a plus de goûter <rire> sincèrement pour les gens qui sont addicts au sucre c'est le programme qu'il faut ouais, génial, merci beaucoup vraiment les filles merci. Euh, merci parce que. merci les filles à travers votre, vos, vos expériences que vous avez vécues, donc déjà on peut voir que c'est vrai, c'est réel, et, et puis d'autres personnes peuvent se dire, bon, il y a peut-être une solution par rapport à mes fringuelles dessus, parce qu'en général, ces personnes, elles essayent tout, elles sont frustrées, après elles baissent en énergie, ou alors ça crée des conflits autour de soi, donc c'est pas cool du tout, on essaye de trouver des solutions, mais c'est pas toujours facile, donc merci beaucoup pour vos partages. Avec plaisir. <rire> Euh, Marie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant la fin de la conférence ouais, Comme je connais un petit peu euh, le genre humain, euh, et puis qu'on a envie un peu, après toutes ces frustrations de, de plus de deux ans, de sortir de faire la fête, je voudrais juste dire que